La prévoyance professionnelle garantit une vie meilleure pour la vieillesse. Alors que l'AVS ne garantit que le minimum vital à la retraite, la prévoyance professionnelle veille à ce que les assurés puissent maintenir leur standard de vie. C'est pour cela que les caisses de pension investissent prudemment l'argent des assurés dans leur intérêt. Pour qu'il en soit toujours ainsi, les assurés ont besoin d'une réforme équitable de la LPP.